L'invité au bout du fil avec nous, le coordonnateur de PASTEF Zéguinchor, M. Abdou bonjour. Bonjour, Fatou. Merci d'être notre invité. Uh, toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi. Alors, pour démarrer cet entretien, quelles sont les dernières nouvelles pour votre leader Ousmane Sonko Bon, les dernières nouvelles, c'est que Ousmane est en train d'être suivi d'un point de vue médical par rapport aux conséquences liées à tout ce qu'il a subi hier et que tout le monde a eu à suivre en direct aussi bien au niveau des radios que des télévisions. à savoir que et de prétendues forces de défense et de sécurité ont étalé tous leur talent de délinquants et de banditisme pour avoir aspergé ou inoculé un liquide dont on ne connaît ni la capacité de nuisance en termes de toxicité, ni en termes de danger, en termes de nocivité. Donc, suite à ce produit, Ousmane Sonko s'est senti un peu mal à l'aise et il a fallu qu'il soit évacué au niveau de Suma Assistance pour que les derniers résultats puissent révéler réellement le type de produit dont il souffre. Voilà. Mmh. Alors, beaucoup pensent qu'il s'agit de gages euh, lacrymogène, mais depuis hier, effectivement, euh, des, des leaders de PASTEF ou des membres de votre parti parlent de, de liquide euh, donc euh, que, que, qui aurait été versé sur, sur Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui démontre euh, ce que vous dites là, M. Sané C'est bien un liquide puisqu'il avait porté un boubou de couleur claire, donc de couleur blanche, et il y a une tache soit que le liquide a laissé apparaître. Mm -hmm. Moi, je suis Asien Zianchor, mais j'ai suivi de très près les témoignages de John Maïfai et autres, nos, nos responsables au niveau national, et tout le monde s'accorde à reconnaître que le liquide a laissé des traces au niveau de la vie, aussi bien pour Ousmane Sonko que pour maître Clédor. Donc là, il n'y a bien. plus de doute. Mm -hmm. Ce qui est surtout important, c'est quoi C'est qu'on vient maintenant de comprendre que Makissal est capable de tout Makissal est capable de tout. Et voici aujourd'hui une piste sérieuse pour mener des enquêtes relativement à la, dispari à la disparition du sergent Fulbert Sambou et l'adjudant-chef Didier Badji. Parce que nous sommes en train de chercher le cas présent pour savoir pourquoi ces deux soldats ont disparu et pourquoi l'État est muet, pourquoi la gendarmerie au plus haut niveau est muet. Mais si nous avons ce genre de gangster au niveau de la sécurité et des forces de défense, si nous avons ce niveau de haine, au niveau d'un président de la République, c'est donc une bonne piste d'enquête pour voir est-ce que le sergent Fulbert Sambo, est-ce que l'adjudant-chef Didier Badji, pour les deux, leur disparition, est-ce que ça ne pouvait pas être une piste pertinente de recherche pour connaître réellement euh, le malheureux sort qui, qui leur a été réservé. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons atteint un point de non-retour qui fait dire que exactement nest fois que Macky Sall est capable de crime mmh. Alors, quelle était la situation hier à, à Ziguinchor? Donc, à Zygenshaw et à l'image de tout ce qui s'est passé, aussi bien à Dakar et au niveau de tous les autres départements, Ziguinchor a sonné la mobilisation au rythme du Gatsa Gatsa. Et je crois que c'est celui de Gatsa Gatsa qui va gouverner le Sénégal jusqu'au jour où Ousmane Sonko va être installé au niveau du palais de la République. Et en, en représailles, c'est une bonne information pour vous. Mmh. Macky Sall a décidé d'arrêter l'arrestation du bateau pour enfoncer la casamance dans l'enclavement. Nous allons le parler. Ce n'est plus sa mmh. Donc, depuis hier, c'est terminé. les Chourois n'ont plus droit au bateau. On va enfoncer les Zien au niveau de l'enclavement parce qu'ils gardent une haine viscérale par rapport à tout ce qui est originaire de la casamance. Les Fulbert, Sambou et l'adjudant-chef Didier Badji, seul tort, c'est d'être des originaires de la casamance. Et aujourd'hui, tout ce qui vient de la masse est considéré comme quelque chose à bannir. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette haine. Ousmane Sonko son seul tort, c'est aussi d'être originaire de la masse. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je dis bien que il faut qu'on fasse très attention au lieu de chercher à compliquer certaines enquêtes. Il y a des comportements qui peuvent nous aider aujourd'hui, plus ou moins, à emprunter des pistes d'enquête beaucoup plus pertinentes. Mmh. Mais quel est le rapport entre l'arrêt technique, je précise, du bateau à à partir du 20 mars et, et cette affaire Ousmane Sonko, monsieur, monsieur Oui, c'est parce que Makissa est sûr de ne jamais gagner cette zone-là. Puisqu'il est sûr de ne pas gagner et puisqu'il est chauvin, il pense que partout où il ne gagne pas, il faut des représailles. C'est simple. Partout où il ne gagne Mais pas. Les arrêts des techniques des sont normaux, monsieur Sané Non. Il y a eu trois bateaux au niveau de l'accasement, C'était pour contourner ces problèmes les techniques. Mmh, Il y avait trois bateaux. Jambes, donc oui. vous, ne pouvez pas, vous ne pouvez pas assister à l'arrêt de tous les bateaux au moment où nous parlons. Mmh. On avait prévu trois bateaux rien que pour éviter qu'il y ait rupture au niveau du service. Et aujourd'hui, les deux autres bateaux sont non seulement absents du trafic, mais aucune information relative à cela, ne serait-ce que par respect à l'opinion locale, n'a été menée. Et aujourd'hui, le dernier espoir aussi va aller garer, puisque dans ses calculs, il ne gagne absolument rien à Casamance. Donc c'est le chauvinisme, il répond par la haine et il répond donc par la répression, pour ce qui est de la casemance. N'oubliez pas aussi qu'avant hier seulement, un vieillard à Bignonna, qui était dans sa maison, a reçu des balles sur sa cuisse. Et Bignonna a toujours enregistré des morts, aussi bien ici chez nous, avec nous, la mort tragique. Du jeune Takiman. Donc il y a une répression même sélective d'un point de vue géographique qui fait que quand vous êtes originaire du sud, vous êtes une cible privilégiée par rapport à la réaction et aux ordres de Makissan. Mmh. Mais concernant ce vieux, on parle d'une autre affaire euh, liée à l'exploitation d'une euh, matière hein, à, à, à Zegeshore. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec Ousmane Sonko non, c'est une question que je ne maîtrise pas pour le moment. Mmh. J'ai juste eu cette information de façon très superficielle. Peut-être que les jours à venir, nous en serons davantage mieux éclairés. Mmh. Et c'est en ce moment que en toute responsabilité, nous nous prononcerons sur cette question. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Parce que l'on a entendu des leaders de PASTEF euh, appeler au maintien de la mobilisation euh, pour dénoncer euh, cette brutalité qui, aurait été, qui a été exercée sur, sur Ousmane Zonko. Hier, euh, tout le monde a vu les images, effectivement. Est-ce que vous comptez maintenir la mobilisation et les manifestations où, où, où ou tout, tout, est, tout est à l'arrêt des plusieurs Non. Le coup d'envoi des manifestations a été donné. C'est un match de football dont euh, la fin ne pourra être sifflée qu'avec l'avènement d'Ousmane Sonko au niveau du palais de la République. Donc, c'est-à-dire que c'est au soir du 25 février, avec la certitude qu'Ousmane Sonko va être le président de la République, qu'on concentrera l'arrêt et qu'il n'y aura plus de désobéissance civile. Pourquoi parce qu'au moment où nous parlons, il n'y a aucune incision, n'est-ce pas, qui, qui est reconnue. Moi, en ce qui me concerne, personnellement, je ne me réfère à aucune incision, puisque les incisions ont accepté d'être complices et de s'aliéner. Par conséquent, en l'absence de, de, de toutes ces incisions, c'est la loi de la jungle. Chacun pour soi, et les plus forts vont écraser les plus faibles. Voilà, c'est en cela que je dis encore une fois que personne ne peut arrêter aujourd'hui. La frénésie est n'est-ce pas, cette belle mobilisation de la jeunesse au son et au rythme et à la cadence du Gatsa Gatsa. Mmh. Il n'y a que le Gatsa Gatsa qui va gouverner le Sénégal jusqu'au soir du 25 février 2024. Vous maintenez l'appel à la mobilisation pour Ziegenchor. C'est-à-dire qu qu qu que vous, que vous que allez encore... Il n'y a que le Gatsa Gatsa, le rythme Gatsa Gatsa, la cadence Gatsa Gatsa qui va gouverner le Sénégal jusqu'au soir du 25 février 2024 avec l'avènement de Ousmane Sonko au palais de la République. Rien d'autre. Vous allez maintenir les manifestations je dis qu'il n'y a que le gasta qui va gouverner indéfiniment le Sénégal jusqu'au soir du 25 février 2024 avec l'avènement de Ousmane Sonko au palais de la République. Je parle français, c'est clair. Pourtant, certaines bonnes volontés agitent quand même l'idée d'aller vers un dialogue, une concertation pour sauver le pays, pour préserver la stabilité. Vous êtes partant Ils étaient où, ces personnes, avant le déclenchement du gasta Parlons d'autre chose, c'est plus sérieux. Voulez-vous dire que nous sommes à un point de non-retour je vous dis, parlons, abordons, abordons notre sujet. Tout le monde est là. Les gens savent qui est responsable. Il n'y a qu'un seul fauteur de trouble, il s'appelle Macky Sall. Parce qu'il est égoïste. Parce qu'il ramène tout à lui. Parce qu'il veut avoir une troisième candidature dont il n'a pas le droit. La constitution le lui refuse. L'éthique le lui refuse. La morale le lui refuse. Et il veut à tout prix, n'est-ce pas, s'aventurer. Il, il est tellement sûr même que sa candidature est inacceptable qu'il hésite à se prononcer pour dire ni oui ni non. C'est parce qu'il a même un cas de conscience. Mais malgré tout, il veut faire un forcing. Si les gens n'ont pas le courage d'identifier la vraie cause du mal du Sénégal, ils n'ont qu'à choisir de se taire. Mais c'est terminer cette hypocrisie qui consiste à ne pas avoir la cause et à attendre que les conséquences se manifestent pour intervenir comment ça peut pompier pour vouloir éteindre un feu. C'est pas possible. Hmm. Ça ne marche pas avec nous. Est-ce que si le président Macky Sall se prononçait sur sa euh, candidature, disant qu'il ne se représenterait pas, vous lâcherez du lest Non, ça c'est comme si vous dites que c'était au marché. Mais il ne doit même pas se présenter comme candidat. Donc ce n'est pas une faveur que de dire qu'il ne va pas se présenter. Vous, vous parlez comme si le fait pour Macky Sall de dire je ne serai pas candidat est une faveur pour clou. Non. Pas du tout. Ce n'est même pas une faveur. C'est d'abord Mais est-ce que cela apaiserait l'attention C'est. Quoi, ça va en baisser sens, là, le problème aujourd'hui, c'est quoi, le problème aujourd quoi les questions que nous avons posées Un, il y a trop d'arrestations arbitraires. Avant les manifestations d'hier, on était à 103 trois politiques. En ce temps, il y a eu le double entre hier et aujourd'hui. Deuxièmement, les questions de mal gouvernance liées aux ressources naturelles. Vous croyez que c'est une de faux contrats avec le pétrole et, les, et, le, et le gaz, on va laisser ça passer Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes. Qui jusqu'à présent est mis en berne. La disparition du sergent Gilbert Sambou, la disparition de l'adjudant-chef Didier les 14 morts, vous croyez que tout cela va être réglé en termes de pertes et profits Absolument pas. Les questions relatives donc à la malgouvernance vont être passées au peine fin, sans compter maintenant ces brutalités policières. Et brutalité c'est policière. l'occasion pour nous d'interpeller aussi le commandement et de leur dire que c'est idiot d'exécuter parfois des ordres. Si vous êtes sûr que l'ordre qu'on vous demande d'égriter de est illégal, ils répondront un jour devant les tribunaux, aussi bien au plan national qu'au plan international. Et pour ce que, ce qu'ils sont en train de mener, tel que le banditisme et, et, et, le, et, et le gangrétisme, en cassant maintenant les vitres, ils sont en train de donner un mauvais exemple aux jeunes. Parce que pour eux, porter l'uniforme et avoir les armes publiques leur permettent maintenant de casser les vitrines. Dans quel pays sommes-nous Les fautes sont très lourdes et très graves. Un jour ou l'autre, chacun d'entre nous répondra à ses actes. Mmh. Sera sans appel. Alors, votre, votre leader Ousmane Sonko est appelé à répondre de ses accusations euh, de, de, de détournement sur euh, Mambeyan. Ce dernier estime justement de, de? Euh, de, de, de détournement de, de, de l'argent du Pro les 29 milliards. Alors, il est traîné en justice pour diffamation. Euh, L'accusé estime que Ousmane Sonko n'a pas de preuves, n'a pas les preuves de ses accusations et qu'il lui aurait même demandé en douce de lui pardonner. De ce que vous en savez, est-ce que votre leader détient les preuves et est-ce qu'il y a eu des tentatives de négociation de, de médiation euh, envers Mambényo La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que Ousmane Sonko incarne des valeurs. Ousmane Sonko ne mange jamais. Ousmane Sonko ne vole jamais. Ousmane Sonko n'est pas du tout violent. Par contre, Ousmane Sonko est vigoureux en matière de principes et de vertus. Il n'est pas prêt à une quelconque compromission. Il est allergique aussi à toute forme de chantage et de surenchère ce sont là des valeurs qui font Ousmane Sonko, l'homme qui est admiré aujourd'hui par toute une génération. Donc, croire que Ousmane Sonko n'a pas de preuves, c'est être à la limite, à la léger puisque c'est connu de tous par rapport à ce qui s'est passé au niveau du product. Amadouba, à l'époque ministre de l'économie et des finances, lui-même s'est prononcé sur la question. Mambayna lui-même a donné une version des faits par rapport à la mauvaise gestion qui caractérisait le produit Au contraire, Aujourd'hui, c'est celui qui devait être poursuivi qui est en train de crier au voleur. Et c'est ça le théâtre au niveau de nos institutions. Voilà. Merci, M. Abdou Sané Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Plaisir partagé. Merci. Merci. Plaisir partagé. Merci. Merci.